Écoutez-moi les petites bananes flambées, j'espère que vous avez bien sudo Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Sandman Oui, il y a eu euh, une vague de up et une vague de nerf. un patch tout simplement, je cherchais euh, le mot. Il y a également des euh, pool 5 qui sont passés pool 4, des pool 4 qui sont passés pool 3. Je vous laisserai tranquillement, je ne vais pas anal euh, analyser tout ça dans cette vidéo, je vous laisserai regarder euh, ça sur le site de Marvel Snap, vous tapez Marvel Snap sur les internets et vous allez tomber dessus. Il y a un up qui est absolument incroyable, qui est pour le coup le up le plus intéressant, je trouve, euh, peut-être la chose qui va le plus changer euh, la méta. Alors ce qui est intéressant, je trouve, euh, j'ai pas mal observé ça sur euh, avec les patchs finalement euh, de Marvel Snap, c'est que ça ne fait pas trop évoluer la méta. Il y a toujours... En fait, il y a, est, on est dans un jeu où il y a une méta d'une cinquantaine, une centaine de decks. Donc forcément, il, y a, il peut y avoir un deck un peu plus joué que d'autres, mais ça ne veut pas dire que les decks qui finalement maintenant perdent entre guillemets contre par exemple Sandman euh, parce que Sandman est une carte vraiment euh, emblématique avec un vrai pouvoir puissant un peu polarisé finalement également mais maintenant un petit peu moins bref euh, l'idée c'est que les decks qui perdent contre Sandman peuvent quand même exister voilà je vous le dis pour ceux qui détestent Sandman qui regardent la vidéo et qui vont quand même la regarder pour euh, comprendre pour le plaisir aussi pour le plaisir bref euh, je sais plus ce que j'allais dire ah oui Enfin voilà, les decks qui perdent contre Sandman peuvent quand même être joués. C'est pas parce que Sandman est une bonne carte et que le deck est fort que le deck sera énormément présent. C'est comme Aero. Aero est une carte incroyable, mais finalement, c'est pas joué dans tous les decks. Et il n'y a pas que des decks Aero. Il euh, n'y a que Leader, finalement, qui a été... Euh, on va dire qui casse cet argument parce que euh, Leader était vraiment joué dans tous les decks. Mais voilà, c'est un jeu où il y a tellement, tellement, tellement de decks qui, que même si on a... Un deck qui perd contre ça, qui perd contre ça, qui perd contre ça. Ces trois decks-là sont pas mal joués. Bah, on peut quand même le jouer. Parce qu'il y a aussi ça, ça, ça, ça, ça que l'on va gagner. Je sais pas si c'est clair. Sinon, on en discute si vous voulez dans les commentaires ou alors sur Twitch. Tous les mardis, tous les jeudis. Sur Twitch.tv, Ou Alors, cette liste-là. Alors, j'ai un peu honte. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, bah, vous voyez, là à côté de moi, bah, il y a personne. Alors qu'il aurait pu avoir Den finalement. Alors, je sais qu'il n'était pas disponible en tout cas dans nos oreilles, Den qui a créé le deck, Den, euh, alors Dan c'est celui qui écrit les articles pour Marvel Snapzone, euh, je le fais souvent venir, il vient à peu près une fois par semaine sur, euh, sur Twitch, c'est un des, un des très très gros joueurs, des, des théories, euh, théories builder si je peux dire, euh, du, du jeu, il joue depuis longtemps, et euh, sa carte préférée c'est Sandman, et euh, donc là évidemment il nous a créé un deck Sandman absolument formidable, alors Sandman, le up c'est qu'avant elle était 4-1, donc c'était vraiment une carte... Counter, c'était vraiment le truc anti-deck euh, anti qui finalement joue beaucoup de cartes sur le T6, ou le T5 ou le T6. Je pense évidemment au deck Zoho, mais ça c'est plutôt pool 2, mais il peut y avoir des Zoho pool 3. On va penser peut-être au deck Thanos qui peuvent jouer pas mal de cartes sur le tour 5-6 avec les petites pierres. On va penser à Wave, les decks Wave, Death par exemple. Euh, Death plus Aero, ce genre de choses, ça les bloque. Euh, on va penser. Évidemment, à ah, moi, mon deck de cœur, le deck Serra Control, qui se fait quand même pas mal bloquer, bref. Euh, et surtout qu'avant, on pouvait Sandman, T4, et l'adversaire, il pouvait Enchantress, entre guillemets, T5. Là maintenant, ça arrive T5. Donc finalement, l'enchantress ne va même pas, même pas marcher. À part si le gars, il n'a pas l'initiative et qu'il y a Sandman et qu'il y a Enchantress derrière au bon timing. Enfin, le truc qui arrive une fois dans une vie. Bref, avant c'était 4-1, donc c'était que une carte clé Counter. Maintenant, c'est également une carte avec des points. Une carte solide dans un archétype big. 5-5, les joueurs peuvent seulement jouer une carte par tour, on connaît évidemment euh, la carte, donc l'idée c'est du Sunspot, de l'Ebonimo de l'Armor alors Ebonimo parce que vous allez voir qu'on a euh, un deck finalement qui va sur plein plein de lignes de l'Electro évidemment dans un deck Sandman, la Wave et derrière voilà, on enchaîne avec du Leech, avec du Black Panther avec de l'Arnim Zola, du Doctor Doom on va Doctor Doom into Odin et puis bam bam bam, on va prendre des points dans tous les sens la Chavez pour augmenter nos chances d'avoir Electro d'avoir Wave, d'avoir évidemment Sandman donc voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est solide. Euh, et alors, vous pouvez enlever l'iche pour mettre... Euh, euh, comment elle s'appelle Aéro, par exemple. Enfin voilà, il y a des changements que vous pouvez, euh, que vous pouvez, vous pouvez faire. Hein. Si vous n'avez pas envie de jouer Black Panther, vous pouvez mettre des magnétos. Enfin voilà, tout ce qui est un petit peu gros, tout ce qui est un petit peu big. On part tout de suite... Euh, en game, je rappelle que euh, ce euh, dimanche, ce samedi, pardon, je ferai un tournoi donc sur Twitch. Euh, si vous voulez voir, il y aura un tournoi. Euh, c'est un tournoi que je fais en, en présentiel, c'est en Suisse. Et puis voilà, ça va être un, euh, je vais snapper. Hein, j'ai mon électro, j'ai mon Sandman, je suis le roi du monde et je vis au sommet. Là, on est sur joué. Donc autant faire Ibonimo euh, quelque part. <rire> Remarque qu on peut attendre. Non, parce qu'on pourrait piocher Armor. Oh, Snap contre Snap, ça, ça me plaît euh, Donc voilà, Le... tous les mardis, tous les jeudis Vous avez un stream sur Marvel Snap Et euh, ce samedi, il y aura un tournoi que je... que je jouerai et que je commenterai également Un des premiers tournois d'Europe finalement En physique Machine World Machine World, ok Bon, concentrons-nous maintenant euh... Le Chugil là. On va Electro ici. En fait, l'idée c'est de. Vu qu'on va faire sûrement Zola, peut-être au mid, de toujours laisser une place avec une seule créature pour le mid. Quoi. Rock Slide c'est un peu chiant. Korg, Rock Slide, Zabou. Dark Oak, évidemment. Ça vous vient en tête. Euh, on peut Black Panther. et to Zola. On peut Sandman. Sandman, c'est pas mal contre les decks Zabu, quand même. Donc, je pense qu'on va faire ça. Après, il y a Leech qui était très fort. Leech aussi contre ce genre de deck, ça peut être pas mal. Mais je pense que Sandman, c'est quand même assez strong. L'avantage, c'est que j'aurai l'initiative avec mon Black Panther Zola. Donc la Moon Girl qui va copier les Dark Oak. Et il y en aura un par tour. Alors ça reste gros. Ça reste quand même assez gros, un hein, par tour. Mais la question c'est est-ce que notre Black Panther Zola, ça nous fait gagner C'est gros quand même. Hein. C'est quand même gros comme play. Hein. C'est quand même très gros. Hein. C'est 8 et puis après c'est 16. C'est juste qu'on perdrait le mid. Le problème c'est qu'on perdrait le mid. Sinon il y a quoi Il y a Leash pour lui péter un Dark Oak. Comme ça il en a qu'un. Et on fait que Chavez à la fin. Mais je pense que c'est... En fait il y a une façon de perdre ce match. Mais Je pense que c'est quand même ok. Parce que là si on fait Arnim Zola ici... On a 16 là. Sachant qu'on a. On a 16. Donc on passe à 26. Et là, on passe à 26. Euh non, là on a 16 aussi. Mon dark Oak, il est moins gros que mes, mon Black Panther. Donc je pense que c'est bon. A part s'il remet un Dark Oak à gauche. En fait le truc c'est que s'il fait un Dark Oak à gauche. Je suis à 26, 27. Je pense qu'il va juste Dark Oak à gauche. Et en fait, le mid, il le gagne. Vous voyez ce que je veux dire En fait, je me demande si le play, c'est pas... Je pense qu'il va dark oak à gauche, moi. Pour... Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, parce qu'on perd le mid avec Zola au mid. Alors, c'est un peu tricky, mais je pense qu'il va dark oak à gauche. Dans ce cas-là... Alors on fait juste Chavez euh, là, ah, autant faire ça, on va voir, mais je pense qu'il va darkhawk à gauche, moi à sa place je fais ça, ou Chang-Chi à gauche, nice, en fait c'est intéressant parce qu'il faut pas jouer straight forward et c'est tout l'intérêt du jeu. C'est de jouer et de se mettre dans la tête de l'adversaire. Et en fonction de ce que l'on fait. Se dire que l'adversaire il pense que l'on va faire ça. Et ce qui est censé. Parce que vous voyez on a joué pour faire Zola Black Panther. Mais en même temps on était dans un spot où ça faisait pas gagner. Donc euh, il, a, il a fait Darko qu'il aurait pu... Euh, Chang-Chi enfin, Chang Darko que c'était la même chose de toute façon. Bon c'était intéressant. On a Wave Sandman. On n'a pas Electro, je sais pas si ça mérite un Snap, mais en même temps, c'est tellement fort. Je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va le faire. Wave, Sandman, Black Panther, Doctor Doom, c'est gros, c'est efficace. Ah, dommage. <rire> dommage pour le timing. Euh, Nakia, ok c'est une bonne carte. Je pense qu'Electro est meilleur évidemment. Electro est meilleur. Alors c'est un match où Sandman est très fort parce qu'il a... En général il y a Wave. Hein. Quand il y a Woundus c'est qu'il y a Wave euh, Death. Aéro et tout. Il peut y avoir même She-Hulk. En fait c'est She-Hulk ou Chavez en général. Est-ce qu'on essaye de se battre à gauche Je ne suis pas sûr. Ouais si je pense Ouais c'est dur en vrai En même temps faut essayer de se battre sur toutes les lignes Je pense qu'on... Ouais Prochain tour on va faire Doctor Doom Je pense qu'on va essayer de se battre à gauche Même s'il y a déjà 12 Prochain tour ce sera Sûrement le Docteur On n'a pas Odin on a... Odin est parti On va Docteur à droite Comme ça on pourra euh, manger le Docteur accessoirement avec Zola ou alors Black Panther à droite, mais je pense que c'est mieux Docteur. Même si on pioche Zola, enfin, faut voir. Ouais, il joue maintenant. Hein. Il joue maintenant le coco. Bon, on va quand même mettre des tons. Hein. Bon ça peut être tendu hein. Ça peut être tendu. Il reste quoi dans le deck Trois cartes, mais on va piocher la Chavez dans ce tour. Il y a un énorme Venom. Ah, le problème c'est qu'on est derrière sur deux lignes. J'en on fait Black Panther au mid et qui va au mid, on a perdu. Ouais. Là le, le, il, a, il a fait trop de points En fait en, en 5 tours Parce que ça c'est en 5 tours qu'il a fait ça Il a mis 19 et 13 sur une ligne C'est quand même énorme il, a sûrement fait, il va sûrement faire Aero à droite La question c'est Est-ce que nous on peut contrer Aero Je pense qu'il va même Aero à gauche Vu qu'il a de la place Quoique je suis pas sûr Si non il pourrait pas Trop dangereux Mais Non parce que si j'ai Zola Donc, Je pense qu'il va Aero à droite Il considère qu'il a gagné Aero à droite qui est vrai. Comment on contre aéro à droite Je pense qu'on ne peut pas contrer aéro à droite. Si on fait juste ça. Je pense qu'aéro à droite, malheureusement, on ne peut pas le contrer. Écoutez, on va perdre que 2. Hein. Tout l'intérêt aussi de... De... Des... des snaps. La gamme d'avant, on a gagné 8. Là, on perd que 2. Et pourtant, on a fait 50% de night. Enfin, ouais, c'est con, mais vous voyez, pour le moment, on a fait 1. Et pourtant, on a gagné 6 cubes. Voilà, c'est la clé. C'est la clé, la clé, la clé. Je le répète, je, je suis relou avec ça. Mais c'est la clé de ce jeu, c'est le OK. Je vous ai déjà vaincu, non J'aime pas les phrases, j'aime pas les phrases, j'aime pas les skins. J'aime rien. <rire> Et euh... je sais pas ce que je disais, bref. Tant de mal. Le problème de ce deck là c'est qu'il il, il peut se faire contrer par les decks big aussi Genre un deck shuri, des choses comme ça Parce que le but c'est de faire des points Et en fait d'avoir En fait tu fais moins de points qu'un deck chouri Mais par contre t'as le côté un peu contrôle d'un Sandman euh, Là t'as le côté un peu Entre guillemets contrôle de prendre toutes les lignes Ça c'est une vraie une vraie puissance du deck Il peut prendre toutes les lignes et il prend toutes les lignes Et il bloque l'adversaire le défaut, c'est qu'il fait moins de points. Vous voyez là, c'était une histoire de points. Le gars, il a vraiment... Bon, après, le gars, il a cartonné hein, avec Death, Venom et tout. Donc, il a eu énormément de points sur deux lignes. Et, et puis voilà, avec l'aéro T6, on pouvait pas faire grand-chose. Ça reste rare, hein. franchement. Je sais pas si vous jouez un peu le deck Death, Wave, Bucky Barnes et tout. Mais... Ça fait quand même pas autant de points normalement. Bon. Le, le lieu du jour, il est pas très problématique. C'est le camp en lace. Euh, électro Bon, c'est soit Sandman, soit Lich. Sandman, hein, contre ce match-up-là. Même si Lich est très forte aussi. Les deux cartes sont très cool. On n'a aura... On pas toujours les deux en main, c'est pour ça qu'il faut les deux. Bon, le petit Sandman, into Black Panther, into Zola. Je pense que c'est un play winning. Oh, sinon, on a Doctor Doom. C'est dur à dire, on va faire vraiment beaucoup de points. On n'aura pas l'initiative, donc on pourra se prendre à héros, ça faut faire attention. Il y a deux... Là, il y a deux écoles, quoi. Franchement, j'aime bien Doom, quand même. Ou alors un lich. Vous voyez, on est derrière en points. Je pense que c'est Black Panther. Dino. Il peut y avoir Zola. On est derrière. Hein. Ah, il, il, le sunspot, il est important, hein, clairement. Après, beaucoup de points. Là, franchement, la sortie, elle est grosse aussi. Hein vous imaginez sur un T5 il a 11, 20 et 7 c'est quand même pas évident hein. bon là je pense qu'on a perdu ouais il a trop joué de petites cartes avant euh... bon le bishop on, on le bat avec là on serait à 16 on sera à 21 et là aussi mais le dino il est trop bien placé le dino est malheureusement trop bien placé. Je pense qu'on va abandonner. Malheureusement, le dino est trop bien placé. Ouais. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Mais euh, bon, c'est vraiment des grosses sorties. Faut, le remettre, euh, faut remettre les choses dans le contexte aussi. Hein. Franchement, je me cherche pas une excuse. Hein. <rire> en vrai. Hein. Mais c'est vraiment des sorties qui sont vraiment, vraiment fat. Ah, c'est mieux ça. Bon, bah Écoutez on est pas mal hein. On a le fameux sunspot qui est important Parce qu'en fait lui il peut prendre la ligne hein. Il peut prendre une ligne accessoirement Les bonimaux aussi hein. finalement il a bien carry Les bonimaux il est important aussi dans le deck Central Park Alors ça ça nous pose problème En tout cas ça pose problème à la Zola Est-ce qu'on on va pas Zola Ah ouais, mais on pourrait docteur Doom, donc autant faire ça. Autant faire ça. Bon. Alors on est quand même bien. Hein? On, peut bourrer, on peut mettre des points à gauche, on peut mettre des points au centre. À droite, on a quand même euh, 7 points. On peut faire des dooms La main est très intéressante. Mais ouais, on est quand même pas mal dépendant d'Armor et Sunspot. Après, voilà. Je pense vraiment qu'on est tombé deux fois d'affilée contre des match ups qui ont fait beaucoup trop de points. Dans les euh, 4 premiers tours. 5 premiers tours. Mais ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt... plutôt cool pour nous. Ça protège un peu. Va-t-on avoir Sandman On va faire le Black Panther. On fera évidemment pas la Zola. Prochain tour, on jouera un autre monstre. On va piocher. Et ensuite, on finira par la Chavez. Donc, monstre au mid à gauche. Et à droite, on est un peu devant. Et puis, euh... et puis c'est très bien. On peut même passer un tour si on veut, vu qu'on a Sunspot. spot. que c'est fat. La Lich. Ah, la Lich, c'est gros, hein. La liche, c'est quand même assez gros. On fait liche ou alors on passe. Comme ça on fait euh, 5, 6 points ici. Ça nous met à 11 et comme ça à la fin il sait pas quoi faire. Je pense c'est mieux que liche. De toute façon c'est qu'une carte par tour. Je pense qu'il faut passer ici. Bon, on a deux lignes sur trois. Hein. Normalement, on est devant, mais on est devant si on joue correctement. Et je pense que jouer correctement ici, ça veut dire ne pas payer 5 mana pour que 3 points. Même si ça lui casse sa main. Le problème, c'est que je risque quand même de perdre sur la salle des dangers. Et j'ai envie de lui donner l'impression de pouvoir gagner sur la ligne de She-Hulk. Ce qui est le cas dans l'absolu. C'est vraiment le cas. Là, il y a le Taskmaster qui copie la She-Hulk. Là, on est derrière sur deux lignes. Et là en fait l'avantage c'est que remarque on pourrait presque Zola. En vrai si on Zola sur Black Panther on a gagné. Après on peut passer. Ça dépend ce qu'il fait. Peut-être il va faire aéro. Aéro à droite. Et on passe, on gagne, créature à gauche, petite créature à gauche, ou on repasse, peut-être on va repasser, c'est un peu risqué, le problème c'est qu'on joue 2-8, c'est des plays qui sont vachement risqués, je ne sais pas si je dois les prendre, à sa place je fais quoi Je fais aéro à droite, et gagne. Master, she Hulk, sûrement aéro dans son deck, je pense qu'il va aéro à droite. Et il gagnerait, non, aéro à droite en vrai. Ah, si on fait ça. Si on fait wave. Non, on perd. Hein. Je crois qu'aéro à droite, on perd à cause de l'écart de, de points. Parce que là, on prend plus 7. Et en fait, il nous met un écart de points. Après, on pouvait tenter Arnimzola sur Black Panther. Le problème, c'est qu'il a l'init. Mais ça pourrait faire Anim Zola sur Ebonimo, à droite. En fait, c'est les... Ouais. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Vous voyez, c'est quand même assez technique. Hein. Je pense que c'est une game qu'on peut gagner, mais peut-être qu'il faut... Ouais, Après, les écureuils, forcément, c'est chiant, parce que ça, ça casse notre, notre, notre deck. Les écureuils, ça casse notre deck. On a la Wave. On a le Docteur Doom Zola. Euh... Je pense qu'on va snap vu qu'on a Sunspot sur Wakanda En fait les... ouais Ouais on est pas mal hein On est pas mal Wave, ouais, Doctor Doom c'est gros hein Avec le Zola derrière Ça Dépend du lieu évidemment Bah Electro c'est encore mieux Electro ici. Electro là. Bon, la zone négative, de toute façon, elle est chante pour nous, mais elle chante pour lui aussi. Hein. Bon, normalement, on a un T5 à jouer. La probabilité est bonne. Titania, donc c'est un deck Shuri, c'est intéressant. Le Sandman. Le Sandman qui peut quand même être cool. En vrai, le Sandman peut quand même être cool dans ce match. Parce que lui, il peut vouloir faire Shiel Master avec Shuri. Genre Shuri, je passe. Shiel Master il y a des combinaisons. Même sur le, tour, euh, le dernier tour, il peut vouloir faire euh, Cosmo. Il y a Armor dans son deck. faut faire attention. On le leash, ça n'a pas de sens. C'est juste un Doom ici. Je crois que ça va être Doom, Zola, mid Mais ouais il peut y avoir armor Faut faire gaffe après on aura l'initiative Je pense que là sur ce tour je, je reprends l'initiative Bon je le connais bien ce deck hein. Je l'ai bien farmé Le Red Skull Et ok Donc là on a l'init Donc on va finir par Zola là ça va faire un doom là qui en met un ici un doom là qui en met un là donc on a, on gagne ici, on gagne là et là on prend des points ouais c'est le move hein. c'est le move c'est le move J'ai juste peur au mid de... Au mid, j'aurais deux créa, j'aurais un Doom donné par lui. Et un Doom. Ah, quoi que non. non il concide, mais... En fait, s'il bourrinait au mid... Non, je gagnais quand même. En fait, au mid, il y a 0-0. Parce qu'en fait, euh, ici, bah, il y a Cosmo. Donc, le Doom de droite, il ne met pas au centre. Vous voyez donc, c'est pas évident. Mais je pense que c'est, peut-être que c'était pas le play, peut-être que c'était juste une Chavez, sûrement d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai deux lignes sur trois, donc dans ce cas là j'ai toujours gagné. En fait si t'as deux lignes sur trois, t'as gagné, t'as pas besoin d'aéro avec ce deck. Clean. Euh... On n'est pas obligé de le faire T1. On peut snapper, parce que clean c'est vraiment, clean euh, pardon, c'est vraiment des super lieux pour nous. On a. En fait, on a vraiment un deck qui aime avoir des lieux injouables, quoi. La voûte, Kiln, euh, tous les trucs comme ça. Ok. Bon. Le Lézard. On a la Wave qu'on va jouer. La question c'est est-ce que derrière on va Doom Est-ce que derrière on va Leech on peut leech derrière. Hein. Mr. Fantastic. Bah, Peut-être Doom, ça rentre plus dans la curve. Tout dépend. Genre Doom into Leech par exemple. Après on a euh, Zola, Black Panther. Et je pense que ce sera sûrement Doom là. Into Leech. Omid, Into. Je mange Doom. Aero Aéro. Euh, Aéro, c'est un peu chiant Je crois que ça va être Sandman Et ouais Sandman c'est fort quand même dans le match Et on va sûrement euh, Faire Zola sur Doombot En fait l'avantage c'est que la probabilité Ici elle était très haute vu qu'il y a une Chavez et tout Je vais le piocher Wave, ouais, bon il est rect. Hein. Il va concede d'ailleurs. Ouais. Écoutez, on est à 3-3. On est à 3-3. Et, euh, et on a pris des points. Pour le moment. Je pense qu'on aura le temps encore d'en faire deux. On verra. Si on fait 4-4. Si on fait 5-3. Bon, le win rate ça veut rien dire. Mais c'est vrai que moi j'ai le réflexe de d'Earthstone où je calcule les win rate et tout. Mais en vrai, le win rate ça veut rien dire sur ce jeu. On peut avoir un win rate de 30% et avoir un deck qui cartonne. Euh, si on arrive à bien. Enfin, en fait, c'est pas un deck qui cartonne. Si on a un win rate de 30%, on n'a pas un deck qui cartonne. Mais si on est suffisamment fort pour faire que, en snappant bien, on va gagner, vous voyez C'est plus ça l'idée. Ouais, c'est plus ça l'idée. Bon. Bah écoutez, on n'est pas si mal. Hein. On a notre euh, Black Panther, Odin, Zola, pourquoi pas. Lich, ouais, dans ce match c'est fort quand même, Lich. Hein. Black Panther, Odin, mais je crois que Lich est quand même vraiment trop fort. Ah, je crois qu'on va leech quand même. Jubilee. Faut pas qu'il y ait un ton. Genre un Infinite ou une connerie. Yolnir. Ah, c'est pas un ton. Ça fait perdre la ligne ici. Et... Ah, on le prend 4 cartes de la main, c'est gros. Ce sera le Black Panther. Ok. Ah merde, je suis con, j'avais... Euh... Ah ben oh c'est vachement bien, je peux les bonimaux. J'ai cru que j'étais sous Sandman. man. Euh, ok. Bon, on est pas mal quand même. Hein. Alors, on a ça et ça. Ça fait des points. Lui aussi, il a des points, mais il s'est fait litcher. La question, c'est est-ce qu'on essaye de gagner... En fait la question c'est où, où il va mettre son Thor Parce que c'est Thor qui pose problème il faut, Je pense qu'il faut totalement ignorer une ligne Ou alors je bourrine à droite C'est à dire je fais ça et ça Ah merde je suis sous électro Je suis con bah oui c'était bien ça Euh Oh, on est derrière en vrai, c'est pour ça que je me dis Sandman, mais non on est sous électro. Il euh... bon, y a sûrement un truc à faire avec les placements, mais c'est compliqué. Alors, je pense qu'il faut partir. Ça c'est très très important. De... En fait c'est ça le jeu, c'est comme le poker. C'est, Tu gagnes un peu, tu perds un peu, tu gagnes un peu, tu perds un peu. Et de temps en temps, tu vas gagner beaucoup. Et par contre, derrière, pour faire que le gagner beaucoup soit validé, il ne faut pas perdre beaucoup. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait là dans cette session. Enfin, c'est une mini-session. Mais voilà, c'est du plus 4 ou plus 8. Et quand tu perds, ça doit être du 2 à chaque fois. Enfin, ça ne sera pas tout le temps 2. mais. Alors là, je vais snap. Parce que tout simplement, on est le Nexus. Le Nexus qui a un lieu excellent, excellent pour nous. Donc... Euh... Voilà, on n'a on pas d'électro, on, on a wave, mais on n'a pas électro. Mais voilà, on a vraiment un spot qui est intéressant. Donc là, il faut snap. Et parfois, l'adversaire peut aussi partir en fonction de son deck. C'est a un deck qui prend les trois lignes. Craven. Ok. Bah, ça me va. Hein. C'est plutôt un truc qui prend les trois lignes et un deck déplacement. Ah, dommage. Dommage. Ça aurait été sympa, ça faisait double énergie. Bon, ça changeait rien. De toute façon, j'allais juste Black Panther derrière et j'allais jouer curvé. Bon, Craven, normalement, il n'y a pas de Chang-Chi, mais il faut quand même faire gaffe. De toute façon, je suis pas sûr d'avoir envie de caler l'armor. Je pense qu'il n'y a pas de Chang-Chi. Faut voir. Iron Fist. Une main de torche. Ouais, il n'y a pas de Chang-Chi dans un deck comme ça. Bon, par contre, ça peut être gros, ça. Ouais. Bah nous on sera énorme mais ça peut être gros Bah nous on sera vraiment énorme Le problème c'est que j'ai pas l'initiative Ah si je vais avoir l'initiative peut-être Ah pas sûr En fait si j'ai l'initiative je peux faire armor sur le dernier tour par exemple Dans tous les cas c'est pas une carte perdue Parce que j'aurai le sunspot il est possible d'ailleurs de faire ça, pour vraiment protéger du Chang-Chi sur le dernier tour, mais il faut avoir l'initiative. Cloak. Cloak c'est relou hein. Et Dagger, wow. la torche elle va être énorme, ça me pose un peu problème. Bon, Doom into Odin. On remplit le board. Ouais, elle fait, elle fait flipper cette torche. À 16. Ah, il peut avoir beaucoup là. Là, il peut avoir vraiment beaucoup. Hein, parce qu'il a 16 plus ouais il a là il a vraiment la sortie du siècle hein, je crois il décale ses cartes il y a Craven qui passe 4 5 6 7 8 donc il a 8 8 et 8 16 16 et 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc il a 26 26 et 16 il a 42 mais on a 8 ça fait 23 23 et 8 ça fait 31 il a 42 par contre on met 10 sur les autres lignes on perd là est-ce qu'on gagne sur les autres lignes 40, enfin 42 il a 10 points de plus mais on fait quand même Allez let's go, let's go, je vais perdre 8 hein. je vais perdre 8 mais avec, pan avec un, un immense panache Je pense hein. Ah merde, je pensais pas à ça bon, En vrai ça change rien dans tous les, dans tous les cas c'est énorme Ouais, GG je pensais pas qu'il allait faire autant. Moi j'ai considéré Heimdall en fait. Juste Torche Heimdall c'était déjà méga strong. Ah non, parce qu'il allait faire Torche et Heimdall dans tous les cas. la Tor Ah non, la Torche aurait pas pu être ramenée. Si la Torche aurait pu être ramenée donc j'ai mal considéré. Bon, là il faut abandonner. Hein, mais C'est juste parce que c'était tellement beau que ça se, ça se voit. C'est pour le, le côté. Euh... Qu'est-ce qui se passe Ah. Bon. Nice, bah on va avoir des cartes à ouvrir. Après cette game, on ouvre euh, les cartes qu'on a. Je pense une ou deux. Une, j'imagine. Oh, Quoique deux, peut-être. Bon, là, vraiment, elle compte pas celle-là. Hein. Vous le savez, hein. vous me connaissez maintenant. On snap quand on a Sandman en main. Sunspot. Je pense que ouais. Je pense que c'est un snap. Parce que là, en fait, on aura toujours Leech ou. Euh, euh, pas Leech. Euh, euh, Electro Wave. Ouais, enfin, pas tout le temps, mais très très très très souvent. Et accessoirement, on peut même gagner 100. Ouais, ça, on s'en fout. Voilà, l'absolu, Ça dépend des matchs, mais c'est dur à caler la leech, n'empêche. Armor, super. Ouais, en fait, le truc, c'est que même. On peut juste avoir plein de mana flottant et ensuite enchaîner des tons. Maria Hill, oh, c'est une sac à carte. Elle est passée pour le 3, Maria Hill d'ailleurs. Electro On aura une, une créa là jamais, on aura jamais une créa dans ce jeu Avec ce deck quoi, pas dans ce jeu mais Bon Malheureusement, oh l'Odin En vrai euh, c'est 8 points Sûrement wave Bah ça fait gagner un petit peu de mana, ça... Ça en vrai ça change pas grand chose. Là ils me volent Docteur Doom ou Leech, ils peuvent voler Leech aussi On peut jouer Leech là On est devant à droite, enfin handman autant faire à Leech. De toute façon les points, ouais. Leech into Doom. Je pense bon, c'est Leitch quand même. Comme ça, s'il vole Doom, on lui casse le Doom. Dino. Bon. C'est tricky hein. C'est tricky. Il y a plein de plays à faire. Il a une main pourrie. Il peut passer pour sunspot et gagner ici. On perdrait là, à part si on fait ça. Non, s'il passe, il, il gagne. Il passe 6 mana. Et nous, si on fait Doom, on a plus 2. Ça ferait égalité là. Il gagne là et on gagne là. Je sais pas si à l'écart c'est bon. On fait ça. Ça fait 21, 22. Lui, il passe, il est à... Non, ça fait ça. Hein. Ça, fait six... ça fait 21 plus 1, 22. Non, ça revient au même. Si sur le tour, je fais 6. Sur le tour, je fais 6 et j'ai déjà 1 d'avance. Donc, c'est bon. Non, c'est bon. Si je fais Doom ici, ça devrait être OK. Quoique. Peut-être qu'il faut... faut juste faire Chavez là. Hein. Je pense que j'ai perdu. Zoom. Faire à l'écart. Waouh. C'est chaud. En vrai, le deck est chaud. Hein. Euh, le deck est chaud. Hein, vous voyez, il est quand même plus technique qu'on le pense. Parce qu'il y a souvent des plays. Moi, j'avoue que j'ai fait full Sandman à chaque fois. Mais peut-être qu'il y a des plays où parfois, il faut faire lish. Bon, après, c'est compliqué toujours sur les 4 premiers tours de savoir. Parce que euh, le T5, T6 adverse. Parce que souvent... Il y a quand même pas mal de cartes qui sont présentes dans plein de decks. Typiquement, Sunspot Armor, bah, il y a plein de decks qui ont comme au ça. Pareil pour Ibonimo, pareil pour Iceman. Euh, il peut y avoir des Doom ou pas, c'est un peu complexe. Donc voilà, en fait, quand on joue contre des bigs, on peut se faire avoir. Et c'est ce qui s'est un petit peu s'est passé dans cette vidéo, c'est qu'on a joué pas mal contre des decks big. Et finalement, bah, ils nous ont proposé beaucoup de points. Quand on joue contre des decks plus tricky, c'est voilà, les à Control, les choses comme ça. Il est possible que ce soit un deck un peu plus de tournoi. Après, c'est voilà, un deck stable qui vous permettra de passer une finie. On est quand même sur, je pense, un des 15-20 meilleurs decks du jeu. Même si, encore une fois, toujours prendre en considération que les win rates sur ce jeu, ça a moins de valeur que sur un autre jeu de cartes. Mais quand même. Bref, on va ouvrir les petits... Euh... On va ouvrir... Euh... Moi, je veux la Jones pour mon deck Serra Control. Je vais améliorer la Jones. Et euh, bon, donc voilà. Mais je voulais vous présenter cette deck Sandman parce que bon, là, déjà c'est le deck du moment. Enfin, c'est le, le, le, euh, le nouveau deck Sandman. Parce que c'est une carte qui était quand même pas très très forte. Et elle était même pas jouée dans les decks électro avant. Et là, on joue vraiment sur Sandman. Après voilà, c'est une histoire de match-up. Faut faire attention quand même. Si vous voyez que la méta vous est pas favorable, bah vous ne faites pas une, une session d'une journée avec quoi. Par contre, si vous jouez beaucoup de Serra Control, beaucoup de decks comme ça avec plein de petites cartes, bah pour le coup, vous allez avoir un deck incroyable. Elle est où ma Jones En fait, je veux la noire et blanc de Jones. C'est ça là. Hein. En fait, je veux la noire et blanc. Normalement on peut l'avoir, je crois que c'est 25% à partir de la troisième. Si je dis pas de conneries. Bon, on devrait avoir une autre carte. Selon toute vraisemblance. Bon, là on va juste. Qualité, on va améliorer un truc pour finir. Voilà, le petit Black Panther. Pour avoir le coffre. Est-ce qu'on va avoir un Galactus Est-ce qu'on va avoir un Thanos On mérite. Hein Franchement, <rire> on mérite. Boum. 200 or. Je suis déçu. Merci à tous. Euh, attendez, je vais cliquer. Il ne faut, faut pas finir avec des... Oh, waouh. Nouvel avatar. Variante mystère. Femme invisible. Ah, c'est du pixel Merci à tous. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.